Bonjour, je vous remercie de nous accueillir. Euh, nous allons aborder avec vous les thématiques du nucléaire. Euh, je voulais revenir à, euh, tout d'abord sur votre propre expérience euh, qui, qui dure depuis 60 ans dans ce domaine, euh, d'abord en tant que scientifique, puis euh, cumulée en tant que politique euh, et euh, enfin en tant que militante grimée. Euh, un peu trois vies, trois expertises différentes. Vous avez commencé en tant que physicien nucléaire, vous êtes docteur en physique des réacteurs nucléaires, et vous êtes docteur aussi en économie de l'énergie, et vous avez travaillé auprès du CEA. Le CEA, c'est l'état, dans l'état dont, dont on parle tout le temps Écoutez, le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. À l'époque, en tout cas, c'était seulement ça, maintenant... Ça s'appelle aussi commissariat à énergie atomique et aux énergies alternatives, mais enfin, le CEA a été créé en 1945 et est toujours chargé à la fois des recherches sur le nucléaire civil, disons, la production les réacteurs nucléaires pour la production d'électricité, et puis l'armement atomique, hein, puisqu'il y a une direction des applications militaires qui est au sein du CEA. Et donc, le CEA a gardé cette double, cette double responsabilité. Et donc, de ce fait, il est quand même très proche, enfin, il est à l'intérieur de l'État. On peut dire que c'est l'instrument de la politique nucléaire de, de l'État. Euh, le cercle s'élargit avec EDF, qui est aussi une grande société, maintenant société anonyme, mais enfin nationale, on peut dire, et puis, euh, et puis les activités qui sont liées au combustible avec la société Arela. Alors tout ça fait un ensemble qu'on peut appeler l'État nucléaire. Ce n'est pas un lobby, c'est vraiment une partie intégrante de l'État. Comment je suis arrivé là-dedans ben, ben, J'ai fait l'école polytechnique en sortant mon professeur de physique, le prince Randé Languet m'a dit "Écoute, si, si vous voulez faire de la recherche, il faut absolument aller au CEA, c'est vraiment formidable au service de physique, mathématique, très précisément, euh, où on fait tous les calculs et les recherches sur euh, la physique des réacteurs. Donc j'y suis allé, j'ai travaillé là pendant un, un peu plus d'une dizaine d'années, et c'était très intéressant, je dois dire, j'ai fait une thèse sur les propriétés du plutonium, et puis j'ai commencé à me poser des questions à partir de 1968, parce que j'ai été très, très militant en, en mai 68, et je suis devenu euh, militant actif à la CFDT. Et la CFDT de cette époque était vraiment très intéressante, avec une, une critique du, du progrès qui était, qui était vraiment à l'intérieur de, de, des syndicats, et à la suite des rapports Meadows, etc. Et donc euh, le, le syndicat du CEA était très actif, a travaillé beaucoup sur la question nucléaire, et donc, au début des années 70, on, avec l'arrivée du programme Mesmer, on sait que la CFDT s'est opposée à ce programme. Et après, elle s'est opposée aussi à, au projet Superphénix. Et moi-même, j'ai travaillé, donc je suis devenu permanent syndical. Donc, j'ai quitté complètement le, la physique nucléaire. Je suis devenu permanent syndical à la CFDT. J'ai participé à l'écriture d'un livre collectif du syndicat, euh, qui est un livre qui reste une référence, s'appelait « L'électronucléaire en France » de 1975 et ça c'est une chose presque inoubliable parce que qu'un syndicat qui était d'ailleurs majoritaire critique sa, critique sa propre activité, c'est assez rare, ça a été reconnu comme étant assez exemplaire même au niveau mondial. On s'est opposé au programme Mesmer, on s'est opposé à Superphénix, il y a eu des, grand, des, des grandes manifestations à la Hague en particulier. Et puis, euh, moi, j'ai eu une activité donc, sur le livre et aussi sur des tas de débats dans la France on, avec le, les projets d'implantation des, des centrales nucléaires. Mais en parallèle, euh, comme euh, je travaillais à la fois sur les questions internationales et les questions énergie, je participais à, en, en numéro 2 ou 3 de la CFDT, enfin com, secrétaire confédéral, aux réunions des commissions énergie du plan. Et là, ça m'a beaucoup appris de choses à la fois sur les questions de l'énergie et sur le comportement des, des, des industries de l'énergie, enfin, des espèces de, de féodalité extraordinaire, il y avait le charbonnage, les pétroles, le, le, le EDF, le nucléaire, etc. Et, et là j'ai compris un peu comment les choses fonctionnaient et du coup j'ai beaucoup travaillé, à la fois comme syndicaliste et puis après que je suis revenu au CEA mais dans, dans un domaine différent sur la prospective énergétique, sur les alternatives. Et c'est là qu'on a fait un énorme effort, de, de, dès 1974, pour proposer des alternatives qui étaient en fait, déjà, ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie. C'est ça qu'on disait à l'époque, c'était les économies d'énergie et puis le, les énergies renouvelables. Donc, dès, dès 1974-1975, c'est une, une ligne stratégique qui a été très importante et qui est devenu une espèce d'ensemble de lutte contre, euh, contre la folie nucléaire du programme MESMER, et pour, pour, pour pousser les, les questions euh, transition énergétique. Et, et ça, ça m'a amené en 1982 à rentrer à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui elle était donc chargée des économies d'énergie et des énergies renouvelables, dont j'ai été le directeur général en 80, de 1984 87 1987. Et après, ayant quitté tout ça, j'ai créé un bureau d'études, ICE, mmh. qui a travaillé sur le, la transition énergétique, hein, gardons ce mot-là, ou la maîtrise de l'énergie, et j'ai participé à la, à la création, à l'essor de l'association Global Chance, créée par Benjamin Dessus, et qui depuis euh, continue à fonctionner, et qui depuis euh, travaille sur justement les questions... L énergie, climat et nucléaire. On, on va y revenir. Euh, ces premières critiques au sein même du CEA, elles, elles reposent sur quoi Il y avait deux angles qui, qui d'ailleurs sont, sont bien traités dans le bouquin de l'époque. Le premier angle, c'était le, le problème des conditions de travail, des travailleurs dans les usines. Parce que moi, j'avais un travail de bureau essentiellement, même si je travaillais avec des gens qui faisaient des expériences. Mais euh, dans les usines de Marcoule et de Lag, il y avait des, des gros problèmes lié au risque de la radioactivité. Et donc, ça, c'était un aspect qui était à la fois de sûreté, enfin de risque, de risque et, et social. C'était bon, des gens qui étaient quand même dans des, dans des activités dangereuses. Et le deuxième, c'était la sûreté nucléaire, c'est-à-dire les accidents. Les accidents dont... Les accidents où il n'y en avait pas eu de très graves sauf l'accident de Windscale en Angleterre à l'époque, mais dans le bouquin, justement, « L'électroniculaire en France », on décrit ces accidents. Ils ne s'étaient pas produits. Et ils se sont produits par la suite, pour ces réacteurs du type de ceux qu'on a maintenant en France, les accidents Island aux États-Unis et de Fukushima au Japon. Et donc, c'était était une prospective qui était, qui était intelligente, enfin, bien faite. Et ce que nous disions à l'époque, ce n'était pas forcément une opposition totale au nucléaire, mais de considérer que, si Superphénix, c'était une opposition totale, considérer que c'était une folie à tout point de vue, y compris la sûreté nucléaire. Sur les réacteurs à eau, c'était qu'on en faisait beaucoup trop et qu'il fallait en faire moins et, et faire les choses de façon progressive, alors qu'on a fait une énorme quantité de réacteurs sur une période très très courte et que d'ailleurs on, on le paye maintenant dans les difficultés actuelles. Et donc cette critique au, au sein du CEA, comment elle a accueilli bah, Écoutez, a fait... le, la CFDT était majoritaire et elle l'est restée. Et tous les directeurs ou chefs de service avaient ce bouquin dans leur bureau, dans leur bureau parce que c'était le seul qui existait à l'époque. Et donc ce côté information sérieuse et scientifique a beaucoup joué. C'est-à-dire que quand on, quand on intervenait dans des débats, eh bien, on avait le bouquin, comme une espèce de caution. Et même le, le patron du CEA, André Giraud, qui n'était pas du tout d'accord avec nous, euh, avait, nous avait félicité pour la qualité de ce livre, mais il n'était pas d'accord avec les conclusions. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça continue à être comme ça. C'est-à-dire que euh, ce, cet État nucléaire reconnaît qu'on a une certaine compétence, qu'on sait de quoi on parle, et, Très rarement, on nous dit, mais là, vous êtes trompé. Ça peut arriver, mais je veux dire, notre expertise est reconnue. Et au lieu de se poser la question, mais si ces gens, qui sont des gens sérieux, des ingénieurs ou des scientifiques, etc., ont pris position contre le nucléaire, pourquoi Jamais. Ça ne nous a jamais été demandé. En particulier, mes collègues du CEVA, qui, qui trouvaient désolant que je change d'avis. Mm. Mais, mais c'était presque... J'étais devenu un grand malade au lieu de se dire, ben tiens, c'est quand même bizarre, quoi, hein, la ponche, l'ingénieur, bien, bon. non, non, non, il, il est tombé, vous savez, du côté de la force, mm. du côté de, le côté noir de la force. Et, et, et c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que, euh, on, on, on est des, des ovnis, enfin, voilà, c'est pas normal. Alors, ça change un peu, parce que le nucléaire, est devenu de moins en moins glorieux, si je puis dire. Il y a eu quand même des accidents, il y a eu des tas de choses qui se sont, sont passées, mais, mais gros, grosso modo, ça n'a pas tellement changé. Donc, donc la CFDT à l'époque avait quand même une grande force euh, interne, majoritaire. Donc, oui. Qu'est-ce qui fait que ces critiques n'ont pas porté Et qu'est-ce qui fait que le plan Mesmer a quand même prospéré euh, jusqu'à la Quand vous avez euh, bon, le gouvernement dans son ensemble, la haute administration dans son ensemble, avec le corps des mines, qui, qui, qui verrouille tout ça du point de vue des entreprises, des grandes entreprises comme EDF, CEA, qui ont d'énormes moyens de communication, par exemple, hein, pour expliquer aux gens que la radioactivité, ce n'est pas dangereux, etc. Que vous avez les préfets et que vous avez les CRS, ben voilà, vous heurtez à une forteresse absolument extraordinaire, qui a perdu quelquefois, mais assez rarement, qui a perdu avec Plogov qui a perdu finalement avec Superphénix, mais quand même longtemps après, et, et, mais qui est, une, qui est une force en France absolument colossale. C'est d'ailleurs le pays au monde où, où l'état nucléaire est, est, est aussi puissant. Même les autres pays qui ont du nucléaire, le nucléaire n'a jamais été, je dirais... Euh, l'espèce de gloire de la France qui continue à être dans les discours du président de la République, par exemple. Quoi. On a l'impression que le nucléaire, c'est quasiment le drapeau, l'arc de triomphe et la tour Eiffel en même temps. Quoi. Après, donc, comme vous l'avez dit, vous, vous rentrez dans des dans, dans instances consultatives pour partie, comme l'ADEME l'a été. Euh, comme l'ADEME a été plus que consultatif. L'ADEME, c'était vraiment une, une, une agence d'État chargée d'appliquer l'économie d'énergie et les renouvelables. D'accord. Est-ce que c'était une, est une manière de... De, de, de maîtriser un peu plus euh, les, les opposants, de, de, de les inscrire dans, dans les instances euh, officielles bah, Si vous voulez, on, on y est, est entré volontairement. Hein. Moi j On a été plusieurs d'ailleurs de la CFDT, comme le président qui a été nommé était Michel Roland, qui venait de la CFDT, qui était responsable du secteur économique, euh, que Mitterrand, qui avait quand même fait des promesses sur le nucléaire qu'il ne les avait pas respectées, s'est euh, dit que quand même ce serait pas mal de, de, de faire une réponse un peu positive à la CFDT, qui était quand même le euh, syndicat qui l'avait soutenu. Et, et donc, euh, pour nous, ça a été aussi de se dire, bon, euh, vous avez cette, cette, lutter contre le nucléaire, il y a des gens qui, qui, qui le font encore quotidiennement, c'est très dur, parce que justement, vous avez cette espèce de forteresse qui est extraordinaire, et pour nous, c'était de se dire, ben, on va consacrer notre force de travail à quelque chose de positif, c'est-à-dire les économies d'énergie et les énergies renouvelables, qui s'avère aujourd'hui la solution. On était très en avance. Hein, euh, alors, il y avait une partie en France, d'ailleurs. La, la, la France est le premier pays à avoir créé l'Agence pour les économies d'énergie en 1974. Mais c'est resté... Donc, euh, cette agence a fait des choses, est devenue après la FME qui a fait des choses, et après l'ADM qui a fait des choses, mais c'est resté minoritaire par rapport à cet énorme effort nucléaire. Mais c'était quand même une voie qui n'était pas sans espoir, puisque c'est devenu aujourd'hui, enfin au niveau mondial, si vous voulez, la transition énergétique, même si elle se fait de façon euh, difficile, pas suffisamment, etc. On sait très bien que c'est ça la réponse, par exemple, au risque climatique. Hein euh, la France, la France, la loi impose de diviser par deux les, la consommation énergétique en France, ce que peu de gens savent, parce que euh, ce n'est ben, pas, pas beaucoup de publicité là-dessus. Mais si vous divisez par deux la consommation d'énergie, ce qui est faisable, alors, ben, à ce moment-là, vous pouvez produire cette énergie avec des énergies renouvelables. Et à ce moment-là, vous, vous, vous, vous pouvez être débarrassé du nucléaire. Qui est quand même pas mal. Dans la fin des années 90, vous allez même un peu plus loin dans, dans, euh, dans les instances décisionnelles. Vous êtes carrément euh, ah, con, oui, là, con, conseiller auprès de Mme Dominique Voinet voilà. sur les questions énergétiques et de sûreté nucléaire. Donc là, vous êtes vraiment au cœur, au cœur des décisions. Ah, mais là, vous... Oui, oui, oui c'était bon, très intéressant. J'ai beaucoup aimé travailler avec Dominique Voinet pendant deux ans. Je suis parti parce que j'ai été malade, donc plus j'avais plus la, la santé comme la mer de Marseille, <rire> donc j'ai, mais, mais c'était passionnant en plus. C'était surtout sur le nu... c'était la sûreté nucléaire, là, mon sujet. Et, et c'était, c'était, c'était euh... moi. J'admire beaucoup de Mélie parce qu'elle tenait bon dans un gouvernement qui, comme les autres, était pro-nucléaire. Elle était euh... alors Jospin l'avait prise comme, comme ministre parce qu'il tenait à l'alliance avec les, avec les Verts assez important à cette époque. C'est la gauche plurielle. Voilà, donc, donc, euh, donc très bien, mais, mais, en fait, le gouvernement est très pronucléaire, à part elle, et donc c'était très difficile. Et moi, je passais ma vie à, à surveiller, à faire des notes, à informer, à, à, à voir où, où était le lièvre. Et alors, elle, a, elle, a, elle s'est battue sur tous ces sujets. Et ce qu'elle a obtenu, c'est que euh, la seule fois où elle a mis sa démission en balance, c'était sur le PR. Elle a, vous, vous devez choisir sur quoi vous mettez votre démission en balance parce que vous ne pouvez pas tous les matins dire ah. je démissionne donc là elle a dit à Jospin que si tu, si tu décides le PR je démissionne et je le fais savoir pourquoi alors d'une part lui était, il, il était pro nucléaire mais comme tout le monde c'était pas un fan <rire> bon. et politiquement d'abord il avait promis l'arrêt de Superphénix et il l'a respecté ce qui est tout à fait remarquable hein. c'est rare Hum. qu'un président respecte ses promesses. Et ensuite, il voulait garder Voynet, C'est clair, d'abord parce qu'il pensait qu'elle était compétente, et ensuite parce qu'il voulait garder l'alliance avec les Verts. Et le PR, bon, ben, donc on n'a pas fait le PR à ce moment-là. Et quand il y a eu le changement de majorité, et puis la, la présidence de, de, de Sarkozy, euh, le, PR a été, le PR a été décidé. Je ne sais plus, d'ailleurs, c'est Sarkozy ou Chirac. Sarkozy. Oui. Le PR a été décidé. Donc là, c'était très net, quoi. c'était un point. Sur d'autres points, ben, elle, a, elle, a, elle a résisté au fait, par exemple, qu'on devait augmenter les régés à la Hague. Donc ça, ça a été refusé. Et par contre, elle n'a pas pu empêcher la décision sur le laboratoire de Bure. Mais il y a eu quand même euh, l'obligation de que, que ce stockage soit réversible, qui constitue actuellement une condition, à mon avis, qui fait qu'on ne devrait pas faire si géo. Mais c'est un peu une autre histoire qui viendra plus tard. On y reviendra, oui. Mais c'est vrai que c'est une question euh, vraiment pointilleuse, mais est-ce que le nucléaire, euh, quand on est Premier ministre, etc., c'est simplement dogmatique Quel est leur niveau d'expertise ou de, ou de connaissances que vous avez, euh, sur la sûreté, les dangers, etc. etc. Et on ne se rend pas compte, est-ce que c'est des décisions purement dogmatiques on est, est pro-nucléaire. Ou est-ce que ça repose sur, sur des, des convictions euh... Moi j'ai écouté, je connais à Parvoinet, je ne connais pas de politique. Pompil Pompili connaît, connaît assez bien. Mais assez bien. Mmh. Pas, elle n'est pas du tout ignorante. Mais autrement, par exemple les discussions inter interministérielles qu'il y avait. Ben, tous les gens qui étaient là et qui étaient pro-nucléaires, euh, si je les avais questionnés, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas simplement leurs conseillers. Sur ces questions, c'était un mec du corps des mines. Chacun avait son corps des mines. Et donc, le corps des mines leur expliquait que le nucléaire, c'était formidable, que ce n'était pas dangereux, que... Mais, mais ça a continué, que Tchernobyl, bon, il y a quelques, quelques centaines de morts, que Fukushima, il n'y a pas de mort à l'époque. Bon, Trima Island, il s'est rien passé. Nos réacteurs, d'ailleurs, sont meilleurs que les autres. Et donc, à la fois par continuation du gaullisme, c'est-à-dire, c'est quand même De Gaulle qui avait créé le CEA, qui avait développé à la fois le civil et le militaire, qui avait fait les premiers réacteurs, etc. Donc tout, tout ça s'est engouffré, et tout ça est pro-nucléaire, mais quand vous, si vous les, si vous les, les interrogez, ils ne connaissent pas. Mais il y a quand même des rapports qui sont produits, même dès 1986, il y a le rapport Tanguy, qui est un interne à l'EDF, euh, genre, quel est le niveau de filtration qui fait que ce rapport n'arrive pas jusqu'à... Jusqu Ils n'arrivent nulle part. Si vous... Écoutez, quand vous, êtes, quand vous lisez le discours de Macron de l'autre jour, c'est mauvais. C'est mauvais quand il dit, euh, euh, il faut, bien sûr, il faut améliorer la, so la sûreté, il faut améliorer, faire progresser la sûreté et régler le problème de la gestion des combustibles irradiés. Virgule, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre et donc il faut en faire. Virgule, c'est une énergie sûre. Point. Ça ne veut rien dire. S'il faut faire progresser la sûreté et régler la question des déchets, vous ne pouvez pas dire qu'elle est sûre. Et vous ne pouvez pas considérer que le seul fait qu'il soit bon pour le climat euh, annule tout le reste. Donc en un seul paragraphe, vous rendez compte que le président de la République, euh, c'est un sujet qui pour lui apparemment est très important, voilà, nucléaire civil, nucléaire militaire, mais que si on creuse un preux, il n'en sait pas plus que, euh, que mon voisin. Mais il a des conseillers qui, eux, enfin, un certain nombre d'entre eux connaissent, quand même, je veux dire, à l'école, ils ont appris des choses, mais considèrent que euh, les risques... Qu'il que, qu faut prendre le risque. Alors que ça, c'est un choix de citoyens. Je parle le risque, pas le risque, c'est pas. Il faut prendre le risque parce que le nucléaire, c'est formidable et surtout, pour eux, c'est un, un pouvoir. Toute cette histoire depuis 1945, c'est une question de lutte de pouvoir. Si vous avez une électricité décentralisée, par exemple, qui repose sur des panneaux solaires faits par, par un peu n'importe qui. Bon, il peut y avoir des grandes sociétés, mais il y a aussi des, des productions individuelles, collectives, etc. Vous n'avez pas un opérateur unique, vous avez une multiplicité. Ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un EDF unique avec 19 centrales nucléaires. Et que ça, l'État y maîtrise. Et donc cette question d'un pouvoir qui est à la fois idéologique, avec la bombe, parce que la bombe, en fait, en France, ça n'a aucun sens d'avoir la bombe. Mais bon, ça fait partie, on fait partie des grandes ce monde. Et le nucléaire civil devient, est devenu un peu ça. Avec nos centrales nucléaires, un système hyper centralisé, qui dépend de l'État, sur lequel personne n'a rien à dire. Parce que en plus, alors la négation, c'est que en plus, tout ce qu'on peut dire sur les risques par rapport au terrorisme, c'est secret défense. Ce qui prouverait que c'est dangereux. Ben, parce que si, vous, si on me dit que la sûreté de cet immeuble est, est le secret défense, je dirais ben, écoutez, on ne comprend pas pourquoi. Tandis que pourquoi c'est le secret défense Parce que c'est très dangereux. Mais par ailleurs, ce n'est pas dangereux du tout, et donc on peut en faire. Donc il si y a méli-mélo de, de, de, de considération qui fait que ce n'est pas, pas vraiment un sujet sur lequel les dirigeants ont travaillé eux-mêmes, euh, ont on, on lu ce livre, les quelques-uns qui l'ont lu à l'étranger, ben, je sais qu'ils ont considéré que le nucléaire était pas bon. Les Allemands ont beaucoup pu travailler à la question, par exemple, au niveau des dirigeants, si vous voulez. Et ils ont pris la décision, d'abord en consultant un comité d'éthique, qui a vraiment dit, non, ben, ce n'est pas acceptable. Et les Allemands, ce n'est pas acceptable. Pourquoi ben, Un, à cause des accidents, deux, à cause des déchets, trois, à cause de la prolifération. Ces trois raisons sont aussi valables en France. Comment fait-on que d'un côté du Rhin, elles ont été considérées comme suffisamment fortes pour qu'un pays aussi industrialisé, aussi puissant, c'est quand même la, deuxième puissance européenne, la première puissance européenne économique, décide de, de quitter le nucléaire, et de l'autre côté du Rhin, ça ne pose aucun problème, tout va bien, etc. Et, et donc cette, cette, ce, ce haut de la pyramide du pouvoir, et ce haut va assez bas d'ailleurs, est complètement intoxiqué. Et cette intoxication, c'est une question de pouvoir. Au départ, en tout cas, maintenant, il y a en plus des considérations probablement de, de fric, mais pendant très longtemps, c'est essentiellement une question de pouvoir. De la même façon que le corps des mines avait le pouvoir sur les, charbon, les charbons, mmh. puis bon, le charbon est parti, après, ils ont le pouvoir sur le pétrole, et puis ils voulaient avoir le pouvoir, ils, ils veulent avoir le pouvoir sur le nucléaire. Après cette expérience politique, vous avez une expérience militante, entre guillemets, vous créez une association, en gros... Euh, C'était avant euh, Pardon. C'était avant. Voinet, euh, c'était dans les années 98-2000, oui. la création de Global Chance, c'est 92. Oui, mais je veux dire, là, le, dans, parallèle. La, dans, dans la suite historique, oui. maintenant, euh, elle s'inscrit euh, exclusivement dans, dans cette activité oui. au sein de Global Chance. Qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus facile de critiquer d'extérieur, de critiquer euh, euh, d'intérieur, euh, même si c'est euh, avec peu, avec peu d'écoute peu, peu qu qu Quelle est la position la plus, la plus utile, selon vous ah, les deux, mon général. Euh, non, parce que si, si vous avez, ce qui est terrible, c'est c'est différent. C'est-à-dire, si vous êtes avec un, une ministre, par exemple, que, que, avec qui vous aimez à travailler, que vous savez que c'est utile de lui donner, de, de, de bien lui l'aider à comprendre les choses, à préparer les dossiers, etc., euh, bon, bah, c'est tr très intéressant, mais... C'est pas éternel non plus. Quoi. Vous êtes dans un cabinet pendant une certaine période, peut-être pas une carrière, une carrière de cabinet. Euh, L'autre c'est différent. Et, et là vos interlocu alors moi j'avais l'avantage puisque j'étais ancien, hein, j'étais plutôt vieux dans un, pour un cabinet à cette époque déjà. Et donc, euh, mais j'ai gardé les liens à l'extérieur. Et ça pour quelqu'un de cabinet. Qui veut, qui veut être vraiment indépendant, il faut qu'il garde les liens avec l'extérieur. Voilà, parce que sinon, il est bouffé par cette espèce de... de c'est horrible, hein, la vie, la vie des, des, des ministères et des cabinets, et tout ça, c'est l'espèce de guerre féodale, des ministres, des cabinets, etc. Donc c'est donc difficile à vivre, de, de toute façon. Et l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire le rôle de global chance, il y a eu une période un peu où on a fait des papiers, et des débats, etc., un peu en direction du pouvoir. Et de plus en plus, on est au service des militants. C'est-à-dire que les papiers qu'on fait, bon, on les envoie aux journalistes, on les envoie aux politiques, mais on les envoie aux organisations militantes à qui ça donne de débit. Voilà. Donc, moi les papiers que je fais, ben, ils sont distribués dans, dans les dans les ONG, soit nationales, soit locales, etc., qui elles-mêmes font leur propre travail. Et c'est un peu un sentiment de, de, de donner des informations pour les gens qui se battent sur le terrain, grosso modo. Quoi. Mais c'est à peu près le même rôle dans les deux cas. C'est-à-dire, euh, on a une position d'expert, on est reconnu soit comme ingénieur, soit comme chercheur, euh, dans un domaine qu'on connaît, pour moi c'était la politique de l'énergie et puis le nucléaire, et bien... On est au service, en gros, de qui est intéressé par, par ce qu'on peut leur donner. Alors, si c'est une ministre, c'est très bien. Si c'est des militants, c'est très bien aussi. C'est un peu la même activité, dans les deux sens, en fait. 2020, la, la, la, la photo du nucléaire en France euh, versus la, la photo du nucléaire dans le monde. Quelle est la situation du nucléaire en France et... Alors, c'est ça le truc-là. La plupart des gens ne connaissent pas la, la situation dans le monde. Les Français sont persuadés qu'il y a du nucléaire partout et que quand on leur dit que le nucléaire est formidable, ils se disent ben, le monde entier, quand, quand Macron dit, le GIEC a dit que le nucléaire était, était, était, était bien pour le climat, c'est faux. C'est faux. Le, le GIEC a dit que le nucléaire, puisque il émettait peu de gaz à effet de serre, pouvait être une solution, mais que... Cette solution se heurtait à des difficultés, de, de, genre les accidents, les risques, etc. Et donc le GIEC, lui, il a dit, bah, écoutez, moi, je, ça émet peu de gaz à effet de serre. Mais il n'a pas dit, faites du nucléaire. Ouais, c'est quand même... Mmh. C'est pour ça, quand, quand, quand vous faites ce métier, vous découvrez que le mensonge est universel. Par exemple, tout le monde dit que, le, le, le, à partir du moment où l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, elle a augmenté sa consommation de charbon pour la, consommation, pour la production d'électricité. Mmh. C'est faux. Moi, j'ai fait un papier il y a des années qui démontre ça. Eh bien, c'est faux. Eh bien, ça continue à être dit. Euh, vous avez Monsieur Machin, n'importe qui. Ah oui, l'Allemagne. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La production d'origine renouvelable, c'est-à-dire éolien et photovoltaïque, a plus que compensé, mais de loin, euh, la, la, la, la baisse du nucléaire. Donc c'est faux. Et, et sous, tous les jours, vous avez donc des mensonges qui se perpétuent, comme celui-ci. Et comme l'histoire, le nucléaire est, est bon pour le climat, euh, qui, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il faudrait, au niveau mondial, le nucléaire elle, elle, elle, évite à peu près 2 à et 2 2,5% des émissions. Donc pour que ça soit sensible, mettons 10%, il faudrait multiplier par 4 ou 5 le nombre de réacteurs. Actuellement, on en a 400 et on en a 4, à peu près la même chose. Le nucléaire est stable. Après avoir monté assez haut, il, il est stable. Et il a atteint son maximum à 18% de la production mondiale d'électricité en 1996. Vous vous rendez compte. Et maintenant, il est, il est à 10-11%. Le nucléaire au niveau mondial, c'est nucléaire. Ça part dans la consommation finale d'électricité. Consommation finale, c'est ce qui arrive chez vous, l'électricité. C'est 2,5%. Donc, si demain matin, j'arrête le nucléaire parce qu'il y a un accident majeur, par exemple, et que tout le monde dit, écoutez, ça suffit, il y, y a des manifs dans les rues, enfin bon, 2,5%, je le, je le compense immédiatement le lendemain en faisant marcher un peu plus les centrales actuelles, quelles qu'elles soient. Mais 2,5%, c'est rien. Et je peux le compenser avec des renouvelables aussi facilement, disons, sur 2-3 ans. Bon. Et voilà. Par contre, au niveau français, on s'est refermé dans cette nasse avec 70% de la production d'électricité. Et donc, c'est risqué. Parce que tous ces réacteurs sont sur le même modèle. Et il se peut très bien qu'un beau jour, on, on, on découvre ce qu'on appelle un, un, une faiblesse générique qui fait qu'il faille arrêter les réacteurs, ou, ou, ou tout au moins une partie importante d'entre eux. Et donc on a une situation actuellement en France dans laquelle euh, on est pieds et poings liés à ces réacteurs nucléaires qui arrivent à l'âge qui était prévu au départ de 40 ans, EDF veut les prolonger, et les prolonger bah, présente des risques, parce que euh, vous pouvez remplacer un certain nombre de choses il y a des choses que vous ne remplacez pas, en particulier la cuve en acier et l'enceinte en béton. Le béton vieillit, l'acier vieillit. Et l'acier vieillit d'autant plus qu'il est bombardé par les neutrons. Et quand la structure de l'acier est modifiée. Et donc, il y, a, il y a des chercheurs qui. Alors, le milieu nucléaire, y compris euh, l'IRSN et l'ASN, ont tendance à, à, à dire ben voilà, on a bien regardé tout ça, finalement, ça passe. Mais c c oui, ça passe, ça commence, c'est moins bien qu'au début, on ne peut pas dire que c'est comme neuf, hein. c'est quelque chose qui a été bombardé de neutrons, etc. Mais ça passe. Et, ils ont reconnu quand même, euh, c'est le rapport Tanguy de 1986, que ça vieillissait plus vite que prévu quand même. Ah ben maintenant, non, non, non ça vieillit moins vite que prévu, là. Maintenant, <rire> non, non, mais vous voyez, vous voyez les derniers papiers, euh, c'est même surprenant, d'ailleurs certains d'entre nous, qui sont plus experts que moi sur ces questions, considèrent que... Euh, c'est pas correct. Enfin, il y a vraiment un point, un point dur, par exemple, sur les cuves. Sur les cuves, il y a vraiment une discussion. A... Mais non, non, non. non euh... Donc, donc on, on, on avance sur cette idée qu'après tout, tout ils pourront aller plus loin. À mon avis, c'est une erreur de, de, de penser. Pour... Peut-être que certains d'entre eux peuvent aller plus loin. Mais tous, je ne suis pas d'accord. Mais on est sous pression parce qu'on euh, n'a pas grand-chose d'autre. Et en plus, on a ce problème de la pointe d'hiver, qui est-à-dire que l'hiver, quand il fait froid, comme par hasard, les gens se chauffent. Et en France, on a le chauffage électrique. Beaucoup. Et ce chauffage électrique fait que la pointe monte, monte, monte, et qu'on dit « Ah, il faut que tout, que tout marche. » Y compris les centrales nucléaires, qui ne sont pas faites pour ça. C'est-à-dire qu'on a un parc électrique, si vous voulez, qui est surdimensionné par rapport à la consommation normale, donc sur la convention annuelle, on a beaucoup de rabes et on exporte de l'électricité, pas cher d'ailleurs, donc point de vue de la rentabilité, c'est des réacteurs qu'on n'aurait pas dû construire, mais à la pointe, tout d'un coup, on est effrayé parce qu'il faut arriver, arriver, arriver. Et la pointe de la France, c'est la moitié de la pointe européenne. Et, et, et, et, mais comme on a trop d'électricité du fait du nucléaire, le gouvernement essaye de re, re, re, réintroduire le chauffage électrique. Donc c'est incohérent. Vous voyez, on a une politique depuis, enfin depuis les années 70, la stratégie n'a pas changé. Hein on fait à la fois les réacteurs, le retraitement, la production du plutonium, le combustible au plutonium. On rêve de faire des surgénérateurs à l'avenir. Et tout ça s'est avéré erroné. C'est-à-dire qu'on en a fait trop. Dès 1982, on s'est aperçu qu'il y en avait trop. Donc on a exporté. Et on continue à dire qu'il ben, en faut plus, ou il faut renouveler, ou il faut faire un jour des surgénérateurs, alors qu'au niveau mondial, tout le monde s'est aperçu que le nucléaire était dangereux. Donc il y a beaucoup de pays qui ont arrêté après Tchernobyl, après Tchernobyl et, ou après Fukushima. Deuxièmement, que la question des déchets n'était pas réglée, et que ça s'accumule, et qu'on ne sait pas quoi en faire, et qu'il n'y a aucune solution réellement acceptable, en particulier la solution d'enfouissement géologique à CIGEO. Mais, mais il faut continuer. Et le, le patron des DF, le président des DF, Jean-Bernard Lévy, qui à mon avis fait partie des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, a dit que l'EDF, sur le nucléaire, c'était comme un cycliste. C'est-à-dire que s'il s'arrêtait de pédaler, il tombait. C'est extraordinaire comme stratégie. Mm. Euh, D'abord, il y a les freins qui existent euh, depuis quelque temps sur les vélos, depuis peu, mais quand même. Et, et puis aussi, on peut, on peut s'arrêter, quoi, et, et, et de réfléchir, et de réfléchir. poser le pied. Et Voilà, de, de, de, de dire, bon, qu'est-ce que je fais euh, bon, Il faut continuer à pédaler. Et pratiquement, si vous voulez, la stratégie actuellement, c'est ça. Ce qui est quand même d'une pauvreté hallucinante. Alors, ce qui est embêtant, en plus de la, de la gravité du risque, c'est que ça coûte un max. Le PR... Si vous voulez, l, l, le truc de l'EPR qui devait démarrer en 2012, qui n'est toujours pas démarré et qui peut-être ne démarrera pas, j'en sais rien. Et maintenant ils disent 2023, mais peut-être 2024, enfin bon. Qui était vendu 3 milliards et qui coûte, coûte déjà 19 milliards, c'est un scandale. Personne n'a été puni, personne n'a été viré, personne n'a été changé, personne n'a été. C'est la faute de personne. Bah oui, c'est bête. Les bétons, on a mis trois, quatre ans à faire un béton correct. Ah bon Ben on a changé, donc ça a coûté plus cher, etc. Euh, les, moi j'avais fait, il ben, y a des rapports sur le PR, y compris la Cour des comptes. C'est une suite, mais, de, de trucs mais minables. Les pièces sont de mauvaise qualité. Les soudures, des, des, des, je ne sais pas combien de soudures qu'il faut remplacer, même de façon très difficile entre les carreaux. Ouais. Et il ne se passe rien. Et on continue à dire que c'est une énergie formidable qui, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, mais, mais, mais ça ne suffit pas. <rire> Alors ce, ce qui donc ce que je disais au niveau mondial, bon les gens étaient quand même marqués par les accidents, mais surtout, mais surtout sur le coût. Dans, même au début des années 2000, le, le, le nucléaire existant restait moins cher que les, que les compétiteurs. Mais, mais en 20 ans, ça a complètement changé, et le nouveau nucléaire, s'il si marche ou s'il se fait, enfin les EPR, ce qu'ils appellent nouvelle EPR, ils visent un coût qui, qui, lorsque ces EPR marcheraient, ça serait à peu près trois fois, le, le kilowattheure qui, qui, qui en résulterait serait à peu près trois fois plus cher que celui produit par le solaire ou l'éolien. Mm. Donc, les, les, les pays dans le monde, c est, c est, voilà ce qu'ils se disent. Et, et donc, euh, même la Chine, qui, qui, qui, a développé, qui développe le nucléaire, ralentit son programme nucléaire. Et, et, et déjà, l'éolien plus le solaire, qui sont arrivés plus tard que le nucléaire en Chine, hein, bon, bien, ils dépassent le nucléaire. Donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, je pense que la France peut très bien, peut très bien dire, écoutez, les réacteurs... Euh, on va les arrêter à 40 ans, euh, bon, et puis petit à petit, on va faire des économies d'électricité, puisqu'on nous dit qu'il faut réduire l'énergie de 50%, donc l'électricité doit y passer aussi. Et euh, on a, on a un, un RTE, le réseau, qui nous prépare un, un scénario à 100% renouvelable. Donc c'est jouable, il faut faire les économies d'énergie, et il faut développer les renouvelables. Et au lieu de mettre des milliards perdus dans le nucléaire, parce que ça, 19 milliards, vous vous rendez compte, c'est pas rien, quoi. Pour la mise aux normes. Eh bien, on les met dans les économies d'énergie et dans les renouvelables, et puis, et puis voilà. Donc c'est pas si compliqué que ça, c'est mmh. voilà ça que je veux dire. Dans la perspective du, de la prolongation éventuelle des réacteurs, euh, il y a, donc il y a le fonctionnement normal des réacteurs, qui peut peut-être poser problème, euh, et vous parliez de faiblesses génériques, enfin euh, il me semble qu'il y a des, des, des faiblesses génériques, à partir du moment où il y a des, des malfaçons, euh, ont été ont été montrés euh, avec le scandale de Creusot qui a montré les, les ségrégations oui. de carbone au sein de l'acier mmh. donc ça ce sont typiquement des, des faiblesses génériques qu'il faut oui, que... oui Ce sont des faiblesses génériques il y a des pièces en particulier les générateurs de vapeur qui ont ce problème il y a des pièces dans le qui ont ce problème on nous dit que c'est pas grave bon si vous voulez le, le, le, le... en enfin, fait notre faiblesse si on peut dire entre guillemets c'est que nous on n'a pas de moyens même d'aller vérifier la, les cuves, les, même vérifier ce qu'a Donc, on se base sur ce que, dit la SN, que disent la SN et l'IRSN, et sur ça, un sujet où le problème est relativement bien posé, par exemple la, les cuves, on peut faire un travail qui soit extérieur et qui puisse contester. Mais sur le fait qu'il y a des pièces qui soient falsifiées, mais que finalement ces pièces ne présentent aucun risque, on ne peut pas, on sait pas. Et en particulier, quand on vante l'EPR chinois qui a démarré, les deux EPR chinois qui ont démarré, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme pièce à l'intérieur. Est-ce qu'il a des pièces euh, falsifiées et, et, et graves ou pas euh, Donc, bon, il, il fonctionne, mais <rire> si vous voulez, c'est très difficile de porter un jugement sur ce genre de, de truc. On, on sait que on sait que ce n'est pas parfait, c'est clair, mais euh, alors en, plus, non, on, et en plus, on a constaté, euh, moi j'ai fait l'étude que j'ai faite récemment sur les, les incidents Exactement. de niveau 2, c'est-à-dire des incidents graves sur la période 2010-2020, on s'aperçoit qu'il y a une, par exemple une sensibilité des moteurs diesel au, tram, au, au séisme euh, qui, est, qui est considérable. Et c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des pièces qui, qui soutiennent les diesels, les ancrages, les ceci et cela, ben, s'il y a un séisme, même du niveau prévu, pas un séisme euh, euh, Fukushima, mais ben, du niveau prévu, eh ben, ça ne tiendrait pas. Mmh. Et, et si vous perdez votre diesel, vous perdez l'électricité, si vous perdez l'électricité, vous perdez leur refroidissement, et donc vous avez un accident de type au moins Trimal Island, sinon Fukushima. Ouais, les diesels, il faut rappeler que c'est... Les des diesels, des... c'est les moteurs qui donnent de l'électricité au cas où vous perdez le réseau. Ce qui peut arriver, surtout s'il y a un séisme, pensez bien, les poteaux, ils peuvent tomber, tout ça. Et donc, il y a un risque sismique qui est réel, en particulier sur des sites, alors, pour Fessenheim, c'était très fort, maintenant c'est fermé, heureusement. Euh, Tricastin, c'est fort, Cruas, etc. Et voilà, donc, euh, comme ces réacteurs, si vous voulez, euh, ils, ils sont fragiles, dans ce sens que si on perd le refroidissement, on a l'accident. On pourrait imaginer des réacteurs dans lesquels tout est prévu pour que même si on perd le refroidissement, on n'ait pas l'accident parce qu'il y ait suffisamment de systèmes de refroidissement de secours, par exemple. Mais si vous perdez le refroidissement parce que les pompes ne fonctionnent pas, parce que le diesel ne marche pas, ben là vous avez l'accident. Et on a eu l'exemple de l'accident du Blayé en 1999, où effectivement il y avait une tempête qui a fait tomber le réseau, alors, et puis en même temps, il y avait la tempête qui qui qui, est plus la marée, hum. qui fait que l'eau a monté. Alors, il y avait une digue, ça fait des années que l'ASN, je crois, disait qu'il fallait l'augmenter, DF n'avait rien fait, évidemment, parce que ça aussi, c'est très important à savoir, quand l'ASN donne un ordre, euh, ben souvent l'EDF euh, y répond euh, avec des délais euh, assez loin donc ça veut dire que on fonctionne pendant un certain temps avec, euh, avec le le défaut que, que la SN a condamné et donc là la jetée n'a pas tenu ou plutôt l'eau est passée par dessus mmh. mais la marée n'était pas la marée maximale c'était une marée ordinaire mais pas il y avait du vent qui poussait les vagues etc ben, ils ont mis 10 heures à récupérer parce que les diesels commençaient à être noyés par l'eau. Donc, c'est là un exemple, vraiment, d'accident euh, auquel on a échappé un peu par chance. Mmh. L'étude dont vous faites référence, la vôtre, là, sur les incidents, elle, elle révèle quelque chose d'intéressant, c'est que l'ASN classe l'incident par date de déclaration, oui. euh, au lieu de, au lieu de, de, de compter, dire, compte en une seule fois, ce qui pourrait être euh, compté en, en nombre de réacteurs touchés. Oui, mais c'est ça, c'est curieux. Moi je l'ai fait, je l'avais déjà fait pour d'autres choses. Euh, la SN vous dit, quand vous regardez le nombre d'incidents, elle vous dit sur cette période, ben, par exemple, euh, en, en 2019, euh, de, la SN, le rapport d'activité de l'ASN dit, ah, c'est très, très embêtant, euh, parce que cette année, on a eu quatre euh, incidents de niveau 2. Bon. Ah. Et voilà. Donc, et, et, mais en fait, sur les quatre, il y, y en a eu un, par exemple, qui s'est produit sur un réacteur. Alors, ça peut être, par exemple, une faute d'exploitation. Parce que ça, vous la fait, parce qu'il y a une erreur d'exploitation qui n'est pas forcément reproduite. Par contre, il y en a un autre qui était dû justement à un risque sur les, sur les diesels qui existait sur euh, je sais pas, bon, 20 réacteurs et puis le troisième c'était sur dix réacteurs, et, le bon. et donc en tout vous dites si je regarde le couple incident-réacteur, ce qui est normal parce que l'accident du coup au lieu de se produire sur un, il peut se produire sur l'un des vingt, parce qu'un accident c'est jamais une seule cause, hein, c'est le fait qu'il y a un équipement qui foire, et il y a, une, y a, y a une, un défaut de maintenance, donc la pièce machin elle craque parce qu'elle est rouillée, et troisièmement, il y a une faute d'exploitation parce que tout d'un coup, les types se sont retrouvés euh, dans une situation qu'ils ne savaient pas maîtriser. Et ils font une erreur. Et donc, ça, ça peut arriver sur un réacteur, mais pas sur l'autre, même s'ils ont le même incident générique. Et donc, moi, j'ai compté les couples. Et donc, euh, et, et les couples, ben, c'est un peu effrayant parce que vous arrivez à 95 ou 95 couples, alors qu'au départ, c'est 17 incidents. Et moi, je l'avais fait pour une autre fois pour, des, des, je crois, les anomalies génériques. Et je crois qu'il y en avait... Il devait y en avoir 80 en déclaration, même système, et 796 en couple réacteur. Mmh. Vous voyez Et donc, ça vous montre que l'état du parc est quand même pas, pas terrible. Hein C'est-à-dire que... Et, et vous avez tous les jours des incidents euh, qui vous disent qu'il y a eu un petit feu par-ci, il y a une vanne qui est restée bloquée, il y a ceci. Et, et vous imaginez que, bah, ben, tiens, telle vanne s'est bloquée, en même temps, euh, tel truc, il euh, y a eu un petit un, un, un séisme ou il y a eu je ne sais pas quoi, et, et vous avez l'accident. Donc c'est la combinaison, si vous voulez, de plusieurs causes hein, qui fait qu'il y a d'accidents. Ce qui fait que plus vous avez des incidents nombreux en réacteurs, bah plus votre situation est quand même fragile. Mm. Et moi, je pense que la vallée du Rhône, par exemple, il y a plusieurs réacteurs, il y a plusieurs centrales qu'il faudrait arrêter. Quoi. Euh, au moins, budget et Tricastin. C'est mm. les plus anciens et c'est n'est pas bon. Quoi. bon euh, alors, moi, ce que j'espère, c'est un espoir, c'est qu'effectivement, sur les 32 réacteurs de 900 MW. Il est prévu par la loi, la, la programmation, c'est qu'il y en ait 14 qu'on arrête entre 2025 et 2035, puisqu'on a dit qu'on arrivait à 50% de mm. la production et Donc, il y en a 14 qui seraient arrêtés comme ça, successivement. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ces qu devrait sélectionner ces 14 en disant, ben voilà, les moins bons et les plus, et, et arrêter... Arrêter sans attendre que, sans attendre l'accident. Mmh. En, en parallèle de, de ces problèmes matériels que vous avez souligné, il y a aussi la gestion euh, quotidienne humaine euh, de la maintenance. Ben, ce que j'appelle l'exploitation de la sous-traitance. La, sous la voilà, maintenance, voilà. Et la sous-traitance. Enfin, tout ça. Euh, si oui, vous... Il y a une perte de compétences. Euh, et, tout ça, c'est détérioré. Tra Le voilà. travail rapide, exactement, ouais. euh, sur site. La maintenance, enfin les travaux sur site. Au début, dans les années 80, c'était 80% des gens d'EDF et 20% les entreprises extérieures. Bon, maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que pratiquement tout est fait par les entreprises extérieures, qui doivent être surveillées par les gens d'EDF. Alors quand on regarde le détail, on s'aperçoit dans plusieurs cas, qui sont, que nous on trouve dans leur... C'est leur papier à eux, IRSN hein, ou ASN. Hein. Dans plusieurs cas, ben, le type de l'entreprise extérieure, il faisait un boulot, où ils étaient deux, etc. Et normalement, ils doivent être surveillés par un mec d'EDF. Bon, il n'y avait pas de mec d'EDF. Ben, bon, alors, il demande au, au, au, celui, au, au, au monsieur de l'entreprise extérieure. Et alors, alors le type, il dit, écoutez, nous, on nous a dit de faire ça. On n'a reçu aucune formation. Donc, on ne sait pas pourquoi on a dû faire ça. Et bien, une fois sur deux, il, il, ça, peut, ça peut être des erreurs. Quoi. Il y a un cas, d'ailleurs, il était déjà le, le, le malheureux. Monsieur était chargé de, de, de, de, de mettre des bouteilles d'hydrogène dans un, un stockage, des trucs. Et on lui dit, mais bon... Euh, et, alors, il devait y avoir quelqu'un d'EDF qui surveille cette équipe. Pour, et il n'y était pas. Et c'est là que le type a dit, mais moi, on ne m'a jamais dit que l'hydrogène, c'était dangereux, que ça hum. pouvait exploser. Et donc, il y a eu un petit incendie à côté qui faisait que ça aurait pu être un truc gravissime, mais bon... Euh, comme il ne s'est rien passé, si vous voulez, ben bon, euh, voilà. Est-ce que c'est pas le problème de la SN, de, de, de, de, con, de contrôler les résultats plus que les moyens maintenant ben, Si vous voulez, c est, c est, c est le problème de la SN, c'est qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Là, on l'a toujours dit depuis tous les débats. Euh, parce, pourquoi Parce que le, con, le contrôle repose, en France, mais peut-être ailleurs, sur la, la déclaration. Et le, on a eu le, le choc du siècle avec les pièces euh, falsifiées. C'est-à-dire que la dé, les déclarations étaient fausses. Et par conséquent, il faudrait une surveillance beaucoup plus forte, y compris sur les centrales, pour s'assurer que les, les exigences de l'EDF soient bien faites, non seulement dans la réalisation elle-même, dans la façon de faire. C'est-à-dire que les entreprises sous-traitantes soient bien par, encadrées par des gens d'EDF, que les entreprises sous-traitantes, les travailleurs des entreprises sous-traitantes, que la radioprotection soit bien assurée, parce qu'il y a pas mal aussi d'incidents des gens qui sont radioactifs. Et donc, il faudrait, moi je pense qu'il faudrait une présence permanente de l'ASN sur les centrales. Mais ce n'est pas le cas. Ils interviennent soit parce que EDF a déclaré un incident, Déclarer un incident. Ils peuvent le déclarer tout de suite, ils peuvent le déclarer avec un peu de décalage, etc. Et ils vont voir, ils viennent voir ce qui s'est passé. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Faut pas savoir. Et puis, de temps en temps, ils font des, in des inspections euh, spontanées, enfin, oui. non signalées. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, une, surtout en période de, justement, de d'arrêt pour maintenance, ben les arrêts VD4, mmh. je pense qu'il faudrait qu'il y ait une, au moins une présence de la. Peut-être personne tout seul, c'est toujours embêtant, mais, mais qu'il y ait une présence de la SN, euh, ben comme vous, voilà, qu'ils qu qu qu soient présents, qu'ils puissent qu puisse suivre les trucs, aller voir comment ils soudent, parce qu'ils se sont aperçus. L'histoire des soudures, euh, bon, elles étaient dégagées, il a fallu refaire. Qui ils sont allés voir, les gens de la SN. Ils se sont aperçus que les, les, les soudeurs, ils ne savaient pas le truc. Donc, il a fallu refaire encore. Mais bon, il y a une dégradation qui est, qui est nette. Quoi. Alors maintenant, EDF dit oui, on a tout réorganisé. Enfin, J'ai entendu un, un discours d'un directeur d'EDF, vous, vous auriez pleuré d'admiration. C'était formidable. On, on forme les gens, on les envoie là, on a des commandos de spécialistes, enfin le truc. Bon, euh, dans la réalité, on sait très bien que ce n'est pas comme ça. Et qu'en plus, les anciens s'en vont. Hein, toute la, toute mmh. la génération qui a, qui, a, qui a fait marcher les centrales dans les années 80 et 90, et, et c'est vrai que là, ça, ça a bien marché, il faut bien le reconnaître. Moi, je reconnais à EDF un truc extraordinaire, c'est qu'il est qu a réussi la, le programme de construction. Parce que 6 par an, ça veut dire qu'il y avait des années où il y avait 30 chantiers. Et les, et les 30 chantiers ont, ont réussi, puisqu'elles oui, ont, oui. ont été réussies. C'est une, perfor une performance mondiale à cette époque-là. C'est extraordinaire. Ouais. Bon. Mais, et, et, mais à contrario, 20 ans après, le, le PR, et, et ça, ce n'est pas par hasard. Quand on nous dit c'est parce qu'on n'a pas construit des réacteurs pendant un certain temps. D'abord, on n'a pas construit parce qu'on avait trop construit avant. Donc si on avait fait un programme plus étalé, on pouvait continuer à piloter mais deuxièmement parce qu'on a perdu des compétences et on l'a donné aux entreprises extérieures qui, en général, sont le plus offrant. Il y a, il y a ça. Vous avez, être, vous avez tout un, un scandale des appels d'offres des appels d'offres mm. euh, pour des besoins qui sont quelquefois considérés comme secondaires, mais qui peuvent présenter des risques. On, on sait qu'en bout de course, s'il le faut, l'ASN euh, a, a tout loisir de, de fermer une centrale. Est-ce qu'elle en a vraiment les moyens de cette sanction ultime Ah oui, oui. Oui, oui, elle l'a elle, elle fait, d'ailleurs elle s'en vante, mais bon, elle a raison. Elle l'a fait pour Tricastin, parce que Tricastin, euh, le refroidissement de, de, de la centrale, puisqu'il faut refroidir l'eau qui circule, euh, c'est fait par euh, un canal de dérivation du canal de donzermont mandragon Donc vous avez le Rhône, puis vous avez le canal de donzermont il y a une dérivation qui passe pour refroidir la centrale. Et cette dérivation est 6 mètres au-dessus de la base du réacteur. Donc si, par un séisme, probablement, la, la digue ne tient pas, ne tenait pas, eh bien, vous avez une inondation accident grave. Donc l'ASN dit à EDF, écoutez, il faut réparer, il faut renforcer la digue. Elle le dit une fois, elle le dit deux fois, elle le dit trois fois, Exaspérée, elle dit à EDF, que j'arrête les quatre réacteurs et je ne le, les redémarrerai, je n'autoriserai à redémarrer que quand la digue sera réparée. EDF a poussé des cris d'orfraie, mais comment, mais ce n'est pas possible. EDF a dit, je n'en ai rien à cirer, ils resteront arrêtés. Quatre, c'est pas mal. Donc, il, il, il, la sn a parfaitement le droit de le faire et à mon avis, personne n'ira contre sa décision parce que d'abord parce que les politiques euh, comme, bon, comme je vous l'ai dit ils, sont, euh, ils, ils ont dit une fois pour toutes que ça c'était le problème de l'ASN ce qui mmh. est dangereux d'ailleurs parce que moi je pense que les politiques ont une vraie responsabilité et s'il y a un accident les gens n'iront pas se plaindre auprès de l'ASN ils se plaindront auprès du gouvernement et auprès du président c'est mmh. clair mais, bon, les choses sont ainsi que, en gros, le gouvernement a délégué l'autorité indépendante et, et ne suit pas si bien que ça ce qu'elle fait. Cela dit, ça lui donne aussi du, du poids et une responsabilité. Et donc, il peut arrêter des réacteurs. Et en particulier, à la VD4, la quatrième visite décennale, l'ASN peut dire, écoutez, Tel réacteur, tel réacteur, tel réacteur, je ne l'autorise pas à fonctionner au-delà de telle date parce que, euh, parce que ben, ça ne va pas. Il l'a fait pour Fessenheim, à la troisième visite décennale. Il a dit, ben, écoutez, les deux réacteurs qui avaient un problème de radier trop mince doivent faire, en gros, un nouveau radier, ou un radier amélioré. Euh, ben, tant que, tant que c'était des travaux très compliqués, assez innovants, complexes, L'EDF l'a reconnu, eh ben, s'ils ne sont pas faits d'ici juin 2012, je crois que c'était ça, bien juin 2012, eh ben, vous n'aurez pas l'autorisation de, de, de commencer, de, de continuer. Donc, ils ont fait les travaux qui ont été reconnus corrects. Nous, on a, moi, je n'étais pas d'accord sur le fait que, que ce soit considéré comme des travaux que non, non importants, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais l'EDF, l'ASN a donné des, des, des dates. Alors, normalement, ça doit être la même chose pour la quatrième visite décennale, mais on ne sait pas jusqu'à quel... C'est l'une des questions. Est-ce que... Jusqu'à quel point... Parce que le, le, le, euh, la SN accepte que les travaux de la quatrième visite décélane, décennale s'échelonnent. Ce qui déjà pose déjà un problème, parce que ça veut dire qu'il y a des réacteurs qui vont fonctionner, continuer à fonctionner au-delà de la quarantième année mais on va faire des travaux. Le problème, c'est que ce n'est pas clair que la SN donne une vraie limite qu'ils doivent respecter, comme pour Fessenheim, par exemple. Et on sait très bien que si c'est simplement une limite indicative, c'est-à-dire s'il n'y a pas marqué « si vous ne faites pas les travaux, je ne vous laisse pas démarrer », que les DF disent ah, « écoutez, je suis débordé, j'ai trop de travail, je n'ai pas assez d'argent, enfin, ou je ne sais pas quoi, moi ». Euh, et, et, et ne fassent pas les choses dans les temps. Et que donc, on se retrouve avec des réacteurs qui seraient finalement autorisés à, à, à passer les 40 ans euh, 5, 6, 7 ans après. Quoi. Mmh. Et ça, ça c'est un vrai problème. Alors, c'est lié au fait qu'on s'est mis dans une impasse. C'est-à-dire, on a démarré énormément de réacteurs sur 5 ou 6 ans. Ils arrivent tous à 40 ans, alors qu'on aurait dû faire étaler, c'est-à-dire, certains les arrêtaient avant pour faire les travaux, et au lieu de faire les travaux sur 5-6 ans, étaler sur 10-15 ans. Mm. Alors, on perdait un peu au début, mais c'était plus correct du point de vue de la sûreté. Là, on attend les 40 ans, puis là, on leur dit, on leur dit bah, écoutez, voilà, maintenant, vous allez faire ça. Certes, vous pouvez le faire étaler, mais du coup, bah, plus c'est étalé, et plus on, on dépasse les 40 ans. Mm. C'est ce qu'on appelle l'effet-falaise. Euh, oui, mais alors, qui, qui, qui mm. du coup n'est plus un effet-falaise, mm. parce, que, parce que je décale. Mm. Et donc, euh... En parallèle de la, du fonctionnement euh, quotidien et normal d'un réacteur, il y a la production aussi euh, continue de, de déchets, ah. déchets, les déchets de maintenance et d'exploitation. Euh, le devenir de ces déchets, pour l'instant, il, il est... Bah, il le... est... Il est vers, vers CIGEO, vers cette expérience euh Oh là là, c'est... Bah, une expérience... Euh non, non, mais c'est trop simple, là. C'est beaucoup plus compliqué parce que ce qui sort des réacteurs... Bon, il y a des tas de déchets euh, euh, radioactifs, mais moyennement ou faiblement. Mais les gros déchets, c'est les combustibles irradiés. Les combustibles irradiés, dans tous les pays, ils sont mis dans les piscines et ils restent là. Et après, ils sont mis en stockage à sec. Mais ils restent. Le déchet aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Corée, etc., c'est le combustible irradié. Hum. Après, qu'est-ce qu'on en fait Pour le moment, on n'en fait rien. Ils sont, ils sont stockés à sec, près des centrales ou dans des trucs centralisés. En France, non, non, non, euh, on fait le retraitement, c'est-à-dire la production du plutonium. Retraitement, c'est la produ Le seul intérêt du retraitement, c'est la production du plutonium. Les seuls pays qui le faisaient jusqu'à maintenant, c'était la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni Royaume a arrêté il y a un an, terminé. Plus que la France et un peu la Russie parce que ils utilisent du plutonium dans le domaine civil dans un réacteur euh, à neutrons rapides, mais en quantité c'est la France. Le pays de retraitement c'est la France. Donc on retraite, on fait du plutonium. Mais avec ce plutonium, on fait du combustible MOX, qui est un mélange d'uranium et de plutonium, qui est plus dangereux, plus embêtant, etc. Ça fait rien. On fait du combustible max parce qu'il faut continuer l'activité du retraitement. Pourquoi Parce qu'il faut un jour faire des réacteurs à neutrons rapides. Personne n'y croit. C'est le projet Astrid qui... Oui, mais qu'on qu qu fait pas. Qui a, on a... qui a été arrêté. On ne l'a pas fait, simplement. Mm. Et puis, on, je pense qu'on ne le fera pas. Puis ça serait des réacteurs encore plus chers, encore plus compliqués. Bon. Mais on est toujours sur cette stratégie. On va continuer à produire du plutonium. Les déchets de haute activité, c'est-à-dire les produits de fission et les activités mineurs, on fait du verre avec, qui est stocké d'ailleurs dans des, des silos, enfin des grands tubes refroidis par l'air comme ça, euh, à la Hague. Donc on a déjà un stockage à sec qui pourrait suffire. Et après, on va faire six C'est-à-dire faire du trou dans la croûte terrestre et mettre les, les déchets. Alors ça, ça pose, ça pose beaucoup de problèmes. Le premier, c'est que... <rire> c'est toujours le, le, la, la, grande, la, la grande France, on va faire d'un coup le projet CIGEO où on va mettre tous les déchets de haute activité, moyenne activité à longue dans un grand stockage. Première mondiale, euh, des travaux qui vont durer plus de 100 ans pour, euh, pour la construction du truc et puis le, le chargement. Et voilà, c'est ça le projet. Alors quand même, il a été obtenu qu'on ferait une phase pilote. Et nous, on a dit, écoutez, non, f... il faut faire d'abord un pilote à petite taille, en vraie grandeur, mais, mais pas, pas toutes les galeries, le tester pendant à peu près 50 à 60 ans pour s'assurer que ça ne se déforme pas, etc., et qu'on peut récupérer les colis. Bon, ça ne sera pas fait, et donc le premier obstacle, première critique, c'est que si effectivement il y a un colis défaillant, qui, qui, qui perd sa radioactivité ou qui fait trop d'hydrogène, on ne peut pas le récupérer. Donc, en gros, on perdrait le stockage. Ah non, non, non, mais ça ne peut pas arriver, etc. Donc, le, pro, le projet tel qu'il est, que ce soit sur le plan technique, sur le plan de sûreté et sur le plan éthique, c'est-à-dire le fait que vous mettez des trucs au fond, vous rebouchez, mais en fait, ils sont là. Vous prétendez que vous avez réglé le problème des déchets mais en fait, vous les avez mis à 500 mètres, vous ne les avez pas fait disparaître, vous ne les avez pas transformés. Et donc, il donc y a des arguments techniques importants, l'hydrogène, le risque d'incendie, le risque d'inondation, le risque de, de, Déforma déformation. de déformation, etc. Mais il y, y en a deux qui pour moi sont simples, c'est le fait que c'est la réversibilité, c'est-à-dire que si on ne peut pas revenir en arrière, et, et, et parce qu'on a trouvé une autre méthode, etc., ou bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a trop de problèmes, on ne peut pas, pratiquement, puisque les trucs sont coincés dans des alvéoles, et surtout la récupérabilité, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'un colis qui serait défaillant, c'est-à-dire il est trop d'hydrogène, ou, euh, ou la, la, la coque est, est percée, enfin, ça arrive. Hein. La corrosion. Ouais. Une corrosion imprévue, je ne sais pas quoi. Donc ça, pour moi, c'est décisif du point de vue technique. Du point de vue éthique, je trouve que le... D'abord, on, on file ça aux au suivants, en leur disant, « vous, vous avez des trucs à 500 mètres, mais pratiquement, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas creuser, s'amuser à récupérer ces trucs. » Et surtout, ça va être présenté par la France comme la solution. Et les autres pays qui ont des déchets radioactifs, mais surtout des déchets chimiques, vont dire, « Moi, je fais comme la France. Je fais un trou très, très bien. Hein, je fais un trou impeccable. » Dans une zone formidable, je fais des galeries, je fais des alvéoles, je mets mes déchets, je rebouche. Et qui ira vérifier la qualité du trou des alvéoles des garderies et Donc, dans, dans je ne sais pas, moi, deux ou trois siècles, vous avez des produits radioactifs dans la croûte terrestre. Et ça, ça veut dire des produits radioactifs dans l'eau, puisque l'eau, elle vient d'en bas, hein, la, la pluie. Et, et, et pour moi, ça, c'est inacceptable. Enfin, c'est criminel. Bon. Donc, vous, vous prenez donc l'entreposage enfin, à sec ou en sous-surface, c'est ça Bon, ah, non, non oui, mais en, en disant... En, donc, eux, ils ont une, une solution éternelle, mm. formidable, des millions d'années, garantie, bon. Et nous, on dit, écoute, à base on n'a pas de solution éternelle. On, on dit, voilà, euh, pendant au moins 300 ans, il faut qu'on surveille les stockages qui sont considérés comme définitifs. Stockage de sous de banvier, mm. c'est-à-dire les des produits de, de, de, de faible activité, mais qui quand même, il faut pendant 300 ans, les contrôler, les surveiller, etc. Donc il y aura des gens pour les surveiller. Bon. Donc on se donne 300 ans, pendant lesquels on stocke ces verres qui sont d'ailleurs dans les machines lag. Et ils peuvent y rester peut-être un peu plus longtemps, mais tant qu'un jour on trouve qu'il bon, faut changer, ben on le met dans, dans des hangars qui sont creusés dans une, dans une colline pour avoir la protection par rapport aux avions ou je ne sais pas quoi. Et on les met dans des conteneurs, comme, comme des verres, dans des conteneurs en acier, dans des conteneurs en béton, comme font les Américains, les Anglais, les Américains, etc. Et on les stocke dans des hangars avec des rails, ce qui fait que s'il y en a un qui est. pas stocké comme ça les uns sur les autres, mais bon, s'il y en a un qui, qui, qui est radioactif, il ben, y a un wagonnet qui va le chercher et puis qu'il amène dans le, un endroit où on le répare etc donc c'est accessible c'est réversible c'est contrôlable c'est vérifiable etc et on donne on demande à nos chers scientifiques nos physiciens là euh, que la, la science atomique a 80 ans à peu près ou 80 82 81 mmh. hein. et ben on leur dit écoutez vous avez 300 ans pour bosser un peu là dessus et nous proposer des solutions et actuellement il y a la il y a la transmutation, mais qui est compliquée. Est-ce qu'il faut, il faut continuer à travailler sur la transmutation Il y a des scientifiques qui disent « mais on pourrait faire ci ou ça ». Enfin, je veux dire, en tant que physicien, je dis « c'est inadmissible qu'on nous dise que ce problème est insoluble et qu'on ne peut rien faire bon, ». Moi, je dis écoutez, bon, actuellement, on peut faire des choses, mais elles sont compliquées, lourdes, chères, et ce n'est pas terrible la transmutation telle qu'elle est actuellement ». Déjà, Mourou, le prix Nobel, a dit qu'il pouvait améliorer les processus actuels avec des accélérateurs et le laser et tout laser. ça qui simplifierait les choses. Bon, mais ben, laissons-le travailler. Et, et, et puis, et il y a d'autres gens qui cherchent d'autres choses dans les laboratoires américains, un peu partout, parce que tout le monde a ce problème. Et dire, ben écoutez, ce problème n'est pas soluble, donc je mets au fond, c'est scandaleux. Et c'est inadmissible, mais du point de vue scientifique. Donc, on en est là. Le projet continue, c'est-à-dire la, la, la, la, la, la déclaration d'utilité publique a été déposée. Mais là encore, je trouve que c'est un peu léger. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de. de, de, de, de, de dire bah oui, bon, on, on, on résout le problème, on met au fond, on, on rebouche. Alors que les précédentes expériences en, en, en, en, en Allemagne, ils ont mis ça dans une mine de sel. Et dans, la, dans les années 80, c'était oui. la très bonne solution. Quand il y a du sel, il n'y a pas d'eau. Le problème, c'est quand vous faites un creux, ben, vous avez des fissures, et les fissures, c'est de l'eau. Mmh. Et donc, leurs produits sont radioactifs, sont pourris, et l'Allemagne a décidé de les récupérer, et c'est sûrement plusieurs milliards. Nous, nous avec Cigeo, c'est la perfection. Vous lisez les textes, c'est parfait. Moi, j'avais fait un débat, je m'étais moqué, parce que j'avais une vidéo de l'Andra, la, une planche vidéo, PPR, là, pp oui qui disait, nous allons faire la démonstration, démonstration, de la sûreté de CIGEO sur un million d'années. C'est formidable, la démonstration, qui disent, on va, faire notre, on va faire son possible, on va tout, tout faire bien. Alors la différence, si vous voulez, entre CGO et un réacteur, par exemple, peu, on peut dire que c'est un peu le même genre de problème, la matière radioactive, ça peut, bon. Le réacteur, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez l'arrêter, même si il euh, y a des problèmes de refroidissement et que vous avez un accident, euh, bon ben vous avez l'objet, il est là, il y a des matières radioactives, d'accord. Mais c est, c est si géo, c'est fini. S'il se passe quelque chose. Euh, oui. Voilà, donc c'est. Enfin pour moi, c'est scandaleux, mais, euh, mais, mais, mais l'appareil est vraiment convaincu. Hein. Il y, a, il y a une critique qui est, qui est faite sur votre solution de, des conteneurs, euh, c'est-à-dire qu'actuellement, la, la confection des conteneurs, au mieux, elle, elle tient 40 ans, euh, et orano us c'est eux qui, qui, qui ouais. sont à l'origine des, des, des, des, euh, des conteneurs dont vous parlez, donc il n'y a pas de conteneurs, en fait, qui, qui tiennent 300 ans. Oui, oui. Ouais. Un... Écoutez, ceux ce qui, ce qui les fabriquent, ils disent facilement qu'ils peuvent faire ça sur 60 ans. Bon. Même Orano l'a dit. Le Après, regardez, actuellement, c'est Actuellement, il y a le stockage à sec dans les trucs de la Hague. C'est depuis que la Hague existe. Donc, c est, c est, c est, et en plus, il faut qu'ils iraient 70 ans avant d'être transportés à 6 géos. Ça veut dire qu'on a une situation à sec pendant au moins 70 ans. Vous n'allez pas me faire croire qu'on puisse pas avoir des conteneurs à sec, eux aussi, qui, qui tiennent 70 ans. Bon, D'autant plus que le, le, stockage, le stockage géologique des Suédois dans le granit repose sur la qualité des conteneurs. Mmh. Et eux prévoient des conteneurs pour des milliers d'années. Bon, donc... Euh, qui se démerdent, enfin je veux dire, effectivement, actuellement, on n'a pas sous la main les conteneurs 300 mmh. ans. Bon, mais et, je ne vois pas pourquoi, euh, en plus, si vous faites des conteneurs en acier dans des, dans des coques en béton, ben vous pouvez, euh, au bout de 100 ans, enlever la coque en béton, changer le conteneur, etc. Enfin, mmh. je pense que pas du c'est pas du tout, les difficultés ne sont pas du tout de même nature que si CIGEO. Le, le côté irréversible de CIGEO, pour moi, c'est bloquant complètement. Le côté que les conteneurs, euh, bon, ben, il faut travailler dessus, euh, pour moi, c'est pas un problème. Euh, enfin, en tout cas, c'est pas irréversible. Mmh. Si jamais on se plante un peu, ben, on change, et puis voilà. Au regard des différents points qu'on a abordés succinctement, ah, euh, différents points, que, quelles sont pour vous les, les principales euh, les raisons d'inquiétude en France quel, quel, quel est, quel est le, le point le plus le, le plus le plus pertinent euh, ben dont... il si, ben dans l'immédiat, c'est la, enfin pour moi, parce que ça c'est des jugements. Si vous voulez, c'est c'est intéressant d'ailleurs. Vous verrez que les gens, selon leur personne, enfin ou leur personnalité ont des craintes différentes. Mm. Pour moi, actuellement, c'est l'accident. Franchement, ayant travaillé là-dessus, euh, euh, moi, je me dis, mais quand même, le Tricastin, euh, ma famille est à Marseille, par exemple, et je me dis, si Tricastin pète, il va falloir évacuer Marseille. Alors, je leur fous une trouille bleue. Mais, mais, mais voilà, c'est-à-dire que euh, les accidents dans la vallée du Rhône, on a je ne sais pas combien de réacteurs. Enfin, c'est énorme. Vous avez un barrage à Vouglans qui est en, à côté de Buget. Si le barrage de Vouglans pète, c'est tous les réacteurs de la vallée du Rhône qui ont des problèmes, des problèmes graves. Alors imaginez une série d'accidents graves sur la vallée du Rhône. Donc pour moi, c'est l'accident. Il y a d'autres personnes, c'est plutôt les déchets justement. Il y a plutôt ce côté, euh, on produit des déchets, c'est radioactif. Alors, ce n'est pas une crainte immédiate, hein, c'est une crainte un peu, euh, justement, pour pour les enfants, enfin pour, pour, pour l'avenir. Moi, c'est assez immédiat. L'accident, pour moi, je ne me place pas à 100 ans, ou à, euh, je, je me place vraiment actuellement. Et par contre, ceux qui se battent contre CGO ou contre les déchets, etc., ou contre le retraitement, euh, c'est plus sur le long terme, en disant mais c'est criminel pour l'avenir ce que... Que, que, que de, de se comporter comme ça. Alors, en, en général, d'ailleurs, moi, je défends l'histoire des alternatives parce que je me dis, bon, il y a, y a quand même des déchets, donc est-ce qu'on peut proposer des choses Et eux, eux considèrent, la plupart d'entre eux, des opposants, considèrent qu'il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter d'en produire parce que c'est pas possible de continuer à accumuler, accumuler les déchets. Et, et donc... Euh, voilà, c'est plus à cause des déchets. Mmh. Voilà, donc, vous avez un peu les deux, les deux sensibilités. Il y a une troisième qui est le, la crainte des... Mais ça, c'est des gens, des gens... Comment Assez instruits. <rire> la crainte des, des, des, des attentats. Soit... Parce que c'est facile. <rire> Et c'est soit les drones, soit les avions, sur des piscines soit lag, soit sur les réacteurs qui ne sont pas protégés. Quand même, il faut le savoir. Mmh. Et donc là, vous avez, là, c'est vrai que là, il y a un risque. Et puis, c'est le risque bon, ben, d'attaque, soit drone, soit, euh, vous savez, les trucs, euh, des espèces de, vous envoyez des, euh, des trucs bien, bien guidés. Euh, on sait très bien où envoyer les trucs. Et, et puis, le sur, et surtout les, les cyberattaques. Donc ça, c'est une troisième catégorie, mais qui est plus dans les ingénieurs, enfin, ce n'est pas, pas le public. Mmh. <rire> c'est le public, je vous dis, c'est spartal enfin, le public qui, qui s'inquiète, c'est un peu les... soit les déchets, soit les accidents. Les accidents, ça commence un peu à... les gens autour des centrales commencent un peu, parce qu'en général, ils sont assez pauvres, hein, parce que ça rapporte du fric, mais là, ça commence un peu à coincer, parce que ils ont agrandi la zone d'évacuation, de, de, là, de 5 km à 20 km. Le plan, le plan, le plan d'intervention, c'est ouais, à... Le PPI, les plans d'intervention, ouais. c'est sur 20 km. Et ça, donc, ça touche des communes qui, qui ne sont pas arrosées. Hum. Et qui commencent à se dire, mais attendez, on va me dire qu'il n'y a aucun risque. Et puis, tout d'un coup, je suis dans les 20 km. Donc, et donc, il y a certains, en particulier, il y a eu le projet de piscine centralisée, de combustible irradié mmh. à, Belleville. à Belleville, et là, il y a eu vraiment la, des réactions, euh, y compris des élus locaux, quoi. Et le président de région, les élus locaux, ce qui fait qu'ils ont abandonné le projet. Mmh. Donc, ça montre une certaine évolution, quand même. Mais bon, c'est pas... Comme vous l'avez souligné en introduction, le président Macron a bien, a bien montré euh, toute la détermination qu'il a à faire de l'énergie nucléaire, euh, l'énergie du futur. Donc, quitte à, quitte à suivre ce chemin, est-ce que, est que l'État doit se donner les moyens, du coup, d'une politique nucléaire ambitieuse, financièrement, etc. Et... Non, écoutez, le, cette, histoire, cette histoire est complètement ridicule et c'est étonnant que des gens qui se prétendent économistes, hein, M. Macron, soi-disant, la finance, il connaît, M. Le Maire, etc., ne se rendent pas compte que risque ou pas, ce truc est ruineux. Et que si vous avez une solution alternative euh, avec les économies d'énergie dont tout le monde reconnaît qu'il faut les faire, par exemple la rénovation des bâtiments, bon il faut le faire, on ne le fait pas. Bon. Et, et si on a de l'argent, qu'on le, qu le mette là. Et que si pour la production d'électricité, les énergies renou renouvelables... Éolien et photovoltaïque sont moins chers, ce que tout le monde reconnaît maintenant, pourquoi s'obstiner à faire de l'électricité d'origine nucléaire Ne serait-ce que du point de vue économique. Je ne parle même pas des risques, même si je considérais que ce n'est pas, pas dangereux, etc. Et c'est pour ça, on en arrive, comme vous lisez le rapport de la Cour des comptes sur le PR, ça n'a aucun effet. 19 milliards, blablabla. Alors, ou, ou, ou, co, co, co, comment il n'y a aucune justification à la position de Macron, aucune. Si ce n'est ce qu'il dit pratiquement, parce que ce qui est très contradictoire. En fait, il, il, il, il parle nucléaire il, il, il faut faire du nucléaire militaire parce que c'est la gloire de la France. La France est une grande puissance, donc elle doit avoir le nucléaire militaire, d'où le porte avions Et pour avoir le nucléaire militaire, il faut faire du nucléaire civil. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut faire des, des productions d'électricité en grande quantité pour, pour le programme militaire. Il y, y, y a quelque chose, si vous voulez, de... Ce de... n'est pas clair. Mm. Alors, si c'est pour le militaire, après, on peut discuter ou non du militaire. Hein. Bon. Mais si c'est pour le militaire, eh bien, que le militaire ait ses activités nucléaires, c'est une chose. Mais pourquoi faire de l'électricité en quoi c'est lié, lié au, au développement du militaires Alors, il en fait un paquet euh, militaire qui, qui est la puissance de la France. Mais c'est le cas d'aucun pays. Les États-Unis, ils ont un nucléaire militaire très puissant, et puis ils ont un nucléaire civil qui est, qui est, qui est, qui est très faible, qui est de plus en plus faible d'ailleurs. Ils ne construisent pratiquement plus de réacteurs, et leurs réacteurs vont s'arrêter euh, au fur et à mesure. Donc, donc euh, ça devient euh, très idéologique. Très, euh, très gaullien, enfin, mais à l'époque de De Gaulle, ça avait peut-être un sens, mais ça, ça, ça en a de moins en moins. Quoi. Et, et voilà, et donc, euh, et, et même à, on ne sait même pas si, euh, parce qu'ils ne sont pas clairs du tout sur les EPR. Ils ont raison d'ailleurs, puisqu'ils disent, de toute façon, on peut pas discuter, on peut pas décider des EPR avant que l'EPR actuel ait, ait démarré, ce qui est quand même non seulement le français, mais aussi celui de Finlande, ce qui est quand même la moindre des choses. Et il se peut très bien que, que le l'EPR ne s'avère pas formidable. D'accord, on le démarrera, mais... Euh... Donc, donc euh... est-ce qu'on va ach ach acheter des, des, des réacteurs étrangers, par exemple Mais à ce moment-là, euh, où, où, où... que devient le génie français Parce que si on achète des réacteurs étrangers, qu'en plus, ça coûte plus cher... Moi je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Mais on est... il y a beaucoup de gens quand même qui se posent cette question-là. Ceux qui sont en dehors du, du, cercle, du cercle magique. Mmh. Très bien, monsieur Lapon, je vous remercie d'entretien. Je ne sais pas si vous avez une autre conclusion particulière. Euh, non, non, bon je crois que c'est clair. Moi je pense qu'il faut. Je, je, je pense fin, sincèrement que ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça va s'arrêter et que ça risque de s'arrêter dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire l'accident. Euh, mais que Et, et, et pour moi, c'est ça qu'il faut éviter, c'est pour ça que je, je conteste les choses. Mais ça risque de s'arrêter pour des raisons économiques. C'est-à-dire que si, si la plupart des pays euh, se disent « bon, ben, finalement, euh, bon, on peut faire ça avec autre chose euh, », pas, la, la France ne peut pas avoir raison toute seule. C'est déjà le, le cas dans, dans, historiquement, ça s'est déjà produit. Mais, donc franchement, je pense que ça va, ça va s'arrêter. Mais il faudrait que, il faudrait que ça s'arrête dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que ça soit programmé, préparé, euh, qu'on qu qu n'attende qu qu pas un accident pour dire « oh là, là là là, il faut faire un truc ». Et on peut très bien programmer, par exemple, la sortie des réacteurs à 40 ans ou un peu décalé, bon, ben, si ce n'est pas l'année près. Et, et à ce moment-là, et, et donc répondre euh, à, la, à la réduction de la consommation à 50%, comme je l'ai dit, et arriver à 2050 avec zéro, zéro nucléaire. Bon. Alors ça joue sur les deux, c'est-à-dire il faut faire des économies d'électricité, mais surtout il faut faire des économies de l'ensemble de l'énergie pour arriver à 50%. L'électricité n'étant qu'une partie qui d'ailleurs peut servir à plus qu'actuellement, mais à condition que ça soit économisé, que ça soit bien fait. Mmh. Et vous arrivez à une situation de la France euh, en 2050 euh, avec une consommation moindre et euh, fournie renouvelable. Et ça, c'est jouable. Enfin, Je veux dire, ne dis pas que c'est indiscutable, mais c'est de plus en plus que ce, que ce que disent les experts un peu partout. Alors le faire, le faire, par contre... C'est... Euh, Hulot ce matin, Je l'ai entendu à la radio, c'était intéressant. Il a dit, écoutez, maintenant, c'est plus... Question... C'est pas la peine de discuter des objectifs, des ceci, il faut discuter que de comment on fait. Parce que la grosse responsabilité de la France, c'est pas de ne pas avoir des objectifs, bon, l'accord de Paris, euh, bon, c'est que... Donc, on ne fait pas. Et qu'à ce moment-là, c'est rien d'avoir des objectifs et de les améliorer tous les cinq ans. En disant, on avait un objectif de 40%, on passe à 50%. Mais si on ne fait, le, le <rire> si fait pas demain matin le 1% ou le 2% et, et, et de plus en plus, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai trouvé que c'était très bien. Il a dit, c'est le comment, pas le, le c'est pas le pourquoi, ou le c'est comment on fait. Et la France est mal organisée pour ça. Elle est beaucoup trop centralisée, beaucoup trop étatique. Enfin, voilà, donc... Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie.